J'adore mon canapé. Je peux y faire mes courses, réserver mes vacances. Et maintenant, je peux même y prendre des cours d'anglais avec mon professeur qui vient à New York. Tiens, d'ailleurs, il est là. Hi, William Hi, Fanny Today... Les meilleurs cours de langue sont maintenant à portée de webcam. Réservez aujourd'hui votre cours d'essai gratuit sur lingueo.fr. Lingueo, L-I-N-G-U-O.